Les nombres de vingt et un à quarante. Écoutez, vingt et un, vingt vingt-deux, vingt-trois vinte e 24. 24 25 quatro vinte quatro seis sete 28. 28. 29. 29. 30. 30. 30, 30 31, 31. 32. 32. 33. Trente-trois. 34 34 35 quatre Trente-quatre. y cinq, Trente-cinq. Trente-six. trente trinta oito trente-huit trente-neuf trente-neuf quarante maintenant vous allez écouter et vous allez répéter écoutez et répéter. vingt et un Vingt-et-un Vingt-deux Vingt-deux Vingt-trois Vingt-trois Vingt-quatre Vingt-quatre Vingt-cinq Vingt-cinq Vingt-six Vingt-six Vingt-sept, vingt-sept, vingt-huit, vingt-huit, vingt-neuf, vingt-neuf, trente, trente, et un trente-et-un, Trente et deux, trente et deux, trente trois, trente trois, Trente-sept. Trente-sept. Trente-huit. Trente-huit. Trente-neuf. Trente-neuf. Quarante. Quarante. Encore une fois. 26, vingt et un vingt et un vingt et deux vingt trois vingt trois vingt trois quatre vingt quatre vingt cinq vingt cinq 26 six vingt-six vingt-sept vingt-sept vingt-huit vingt-huit vingt-neuf vingt-neuf trente trente trente et un trente et un trente-deux trente-deux trente-trois trente-trois trente-quatre trente-quatre sept trente-sept Trente-huit. Trente-huit. Trente-neuf. Trente-neuf. Quarante. Quarante. Entre maintenant, vous allez énumérer de zéro à quarante. Pas bon. Zéro. Un. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf,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 dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bien yes, ça, Mademoiselle Fabie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous entraîner avec nous, avec cette vidéo. Au revoir, Mlle Fabie. Au revoir, professeur. Dans la prochaine vidéo, nous allons énumérer de 41 jusqu'à 60. Ciao, ciao, Fabie. Ciao, ciao.